Bonjour à tous et bienvenue dans la formation Plastic Origins. Euh, on va parler aujourd'hui de ce projet euh, de science participative qui permet de cartographier la pollution plastique des rivières et inciter les élus à agir. C'est un projet qui a été développé au sein de l'association Surfrider Foundation Europe. Euh, et euh, on est trois à travailler sur ce projet aujourd'hui, Antoine, Jennifer et moi-même, Océane. Et euh, je vais prendre une petite demi-heure pour présenter le projet et le fonctionnement de l'application pour que vous puissiez la télécharger et aller sur le terrain pour nous aider à collecter des données. Donc déjà, brièvement, un petit point sur Surfrider. Donc Surfrider, c'est une ONG qui œuvre depuis 1990 sur la protection des océans, des milieux aquatiques, du littoral et des usagers de ces environnements-là. Surfrider travaille sur trois thématiques principales, la qualité de l'eau et la santé des usagers, les déchets aquatiques et l'aménagement du littoral et le changement climatique. Sur ces trois thématiques, euh, Surfrider travaille sur trois leviers d'action. L'éducation et la sensibilisation, le plaidoyer politique et l'expertise scientifique et juridique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique des déchets aquatiques, dans laquelle s'inscrit le projet Plastic Origins. Un petit peu de contexte sur le problème de la pollution plastique. Donc le constat aujourd'hui, c'est que plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés tous les ans, et 80% de ces tonnes de déchets finissent dans des décharges ou dans la nature. Euh, vous n'êtes pas sans le savoir que les déchets plastiques sont une menace pour la biodiversité marine, les écosystèmes, les plages et les littoraux. Et euh, le constat aujourd'hui, c'est que 80% du plastique que vous retrouvez dans les, dans les océans et sur les plages provient de l'intérieur des terres et transite en fait via le biais des rivières ou euh, du vent. Donc les rivières ont été identifiées comme une source majeure d'introduction des déchets depuis l'intérieur des terres jusqu'aux mers et océans. Il y a donc une urgence qui est d'agir en amont pour stopper la pollution plastique à la source et c'est pour ça que Surfrider a décidé de, de lancer ce projet il y a quelques années maintenant en s'attaquant aux écosystèmes aquatiques en amont des océans et, et des plages. Donc un peu d'historique sur le projet. En 2013, une très forte crue emporte la décharge de beaux qui se situe vers, vers Lourdes, ici. Euh, et donc tous les déchets qui ont été emportés par cette crue se retrouvent le long du gaffe de Pau et c'est une énorme pollution qui a eu lieu à ce moment-là. L'objectif qui a émergé de ce constat-là et de cette problématique qui a soulevé l'intérêt de l'association, c'était d'analyser la pollution des macrodéchets en rivière. C'était quelque chose qui était très peu fait à l'époque. Donc Différentes techniques ont été utilisées pour tester d'analyser cette quantité-là et, et catégoriser les déchets, donc en utilisant des filets pour collecter des échantillons directement dans l'eau, des barrages flottants ou en s'appuyant sur les barrages existants qui captent les déchets à cet endroit-là. Les déchets ont aussi été collectés sur les berges et ils ont été classés par catégorie, comptés, etc., ce qui a permis d'obtenir une vision globale de la, et une bonne connaissance de la catégorie des déchets qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans l'eau et sur les berges. Euh, donc voilà, ça c'est toute une étude qui a été réalisée pendant quelques années, sauf qu'en fait ce, tout ce processus-là est, est trop lent et nécessite euh, beaucoup de temps et de main-d'oeuvre pour aller sur le terrain, collecter les déchets, les catégoriser, etc. Et donc euh, le besoin qui a un peu émergé de ces premières études-là, c'était d'obtenir une vision spatio-temporelle du niveau de pollution en macroplastique des rivières, et euh, la question qui s'est posée, c'est comment faire mieux que ces méthodologies qui avaient été testées sur le terrain, euh, et donc comment, en développant une nouvelle méthodologie, à la fois fiable, qui permet d'avoir des données robustes, pas chères, rapides et duplicables pour pouvoir avoir des données sur l'ensemble du territoire français et européen. L'idée qui a donc émergé, c'était d'utiliser la science participative. Donc la science participative, c'est un moyen de collecter de la donnée ou d'obtenir des informations scientifiques grâce à l'implication des citoyens. donc Utiliser à la fois la science participative et les outils numériques pour collecter des données sur la pollution des rivières via le signalement dynamique de la présence de déchets échoués sur les berges le long de tronçons de cours d'eau. L'indicateur qui est intéressant dans ce projet-là, c'est le nombre de déchets observés par kilomètre de berge. C'est un indicateur dynamique de suivi d'un point A à un point B sur un cours d'eau pour avoir une vision, une vision globale. Donc, euh, Surfrider a développé une application qui s'appelle Plastic Origins, qui est disponible sur Android et euh, iOS de manière tout à fait gratuite, que vous pouvez télécharger même dès à présent. Comment elle fonctionne, cette application euh, Donc Déjà, n'importe qui peut la télécharger. Toutes les personnes qui euh, souhaitent s'impliquer dans le projet, collecter de la donnée sur le terrain, ont juste à la télécharger et à créer un compte. Pourquoi créer un compte Ça nous permet à nous d'avoir un bon suivi des données et d'empêcher des, des données un peu spam d'arriver dans notre base de données. Donc l'inscription est très simple, il suffit d'indiquer le prénom, le nom, l'année de l'essence, euh, une adresse email et de créer un mot de passe. Et ensuite, vous pouvez vous connecter très simplement. Euh, alors comment ça fonctionne sur l'application On lance des suivis, ce qu'on appelle un suivi c'est un signalement de déchets sur les berges sur un parcours de tronçon de rivière. Donc si vous décidez d'aller sur le terrain le long d'une rivière, que ce soit à pied le long ou sur l'eau sur une embarcation, euh, ce que vous allez devoir faire, c'est un suivi dynamique d'un point A à un point B, où vous allez observer les déchets dans l'eau et sur les berges pendant ce moment-là. Donc ça, c'est un suivi. Donc, comment lancer un suivi Donc, Sur la page d'accueil de l'application, vous pouvez faire lancer un suivi. Et ensuite, il y a différents conseils qui vont vous être affichés à chaque fois qui sont bien de relire pour avoir toujours en tête le processus. Là, je vais vous montrer rapidement euh, comment ça fonctionne. Le premier conseil, c'est de bien choisir une seule rive, donc la droite ou la gauche, Le qu'un suivi se fait uniquement sur une des deux berges et sur plusieurs centaines de mètres. Pourquoi Parce que si on se retrouve au milieu d'un cours d'eau, on ne peut pas regarder à la fois la rive gauche et à la fois la rive droite. Petite précision, je ne sais pas si vous êtes forcément à l'aise avec, euh, avec ça, mais la rive droite, c'est celle qui se situe à votre droite quand vous regardez dans le sens d'écoulement de l'eau. Et la rive gauche, c'est l'autre. Mais si vous regardez dans l'autre sens, si vous regardez vers l'amont, donc si l'eau s'écoule derrière vous, la rive droite, ce sera celle qui sera à votre gauche, et la rive gauche, celle qui sera à votre droite. Donc faire attention à ça. Ensuite, il y a deux modes d'utilisation de l'application, un manuel un automatique, je vais revenir là-dessus plus tard, et un troisième conseil qui donne une petite guideline guide sur une des catégories de, de déchets à signaler, et je vais revenir dessus aussi sur les slides suivantes. Donc une fois que vous avez ces conseils qui se sont affichés, vous allez devoir indiquer les, la méthode de suivi que vous utilisez. Est-ce que vous êtes sur l'eau en kayak, à pied le long des berges Autre, ça peut être en bouée gonflable, en canoë, en rafting. Et vous pouvez également laisser un commentaire à la fin pour dire comment vous avez effectué le suivi. Indiquez aussi la rive que vous allez explorer. Donc comme j'ai expliqué, une seule rive peut être explorée à la fois, Donc rive gauche ou rive droite. Vous avez le petit schéma avec les flèches pour vous indiquer euh, euh, si jamais vous ne savez plus euh, quelle rive est la droite et quelle est la gauche et choisir également le mode de suivi. Je vais commencer par présenter le mode manuel, qui est le mode qu'aujourd'hui on préconise d'utiliser le plus quand il y a euh, peu de déchets et que c'est facile de les observer à la UNE. Euh, donc ça, c'est l'écran qui va s'afficher pour le suivi en mode manuel. À partir du moment où vous lancez le suivi, il faut tout de suite commencer à observer les déchets à les comptabiliser. Pourquoi Parce que vos coordonnées GPS sont relevées et dès que le suivi est lancé, on estime que vous allez commencer à compter les déchets. Donc sur l'écran en haut à gauche, vous allez avoir vos positions euh, euh, GPS qui seront enregistrées. Euh, les coordonnée, coordonnées GPS sur les téléphones sont, euh, sont, doivent être activées et euh, sont utilisables également quand vous êtes en mode avion, quand vous ne captez pas. Donc vous, vous pouvez être sur une rivière au milieu de nulle part, euh, sans réseau ça fonctionnera si vos coordonnées GPS sont activées. Ensuite, euh, en haut à droite, un compteur de déchets est présent là en vert, euh, qui va vous permettre d'afficher le nombre de déchets que vous aurez, aurez comptabilisés. Vous avez ensuite les huit boutons des huit catégories de déchets. Donc comment ça marche Vous êtes sur l'eau ou à côté de l'eau, et dès que vous passez devant un déchet, donc vous faut vraiment le signaler une fois que vous êtes devant, euh, vous allez cliquer sur le bouton euh, correspondant à la catégorie du déchet observé. Donc je vais rentrer dans le détail des catégories un peu, un peu après, mais voilà, il y en a huit à avoir en tête. Il faut savoir que l'application est disponible en français et en anglais. Et donc les catégories sont écrites en français ou en anglais. Et une fois que vous avez fini votre suivi, dès le moment où vous arrêtez d'observer de compter les déchets, il faut arrêter l'enregistrement. C'est important de le faire tout de suite, pour ne pas que le suivi continue et que votre trace continue à être enregistrée. Euh, et dernier petit détail, vous avez un bouton ici en bas à droite qui indique « Prendre une photo euh, ».« Prendre une photo », c'est pour prendre une photo d'un déchet que vous allez observer pour alimenter nous une base de données de photos qui va permettre d'entraîner l'intelligence artificielle qui est utilisée pour le second mode, le mode automatique qu'on va voir juste après. Euh, prendre une photo, c'est un plus dans le suivi. Ça ne va pas remplacer un clic sur un bouton et un signalement de déchets. Donc, si vous voyez par exemple une bouteille et que vous avez le temps de la prendre en photo, vous la signalez d'abord en cliquant sur bouteille et ensuite vous prenez une photo. Donc ça, c'est les huit catégories de déchets qu'on retrouve. Donc euh, Les articles ménagers, c'est tout ce que vous allez pouvoir retrouver chez vous euh, qui n'est pas un emballage, euh, un masque, ça rentre dans l'article ménager, euh, une, un jouet, un morceau de frigo, euh, un, une chaise, euh, tout ça, ça va être article ménager, une chaussure, tout ce qui va vraiment pouvoir être retrouvé chez vous. Pêche et chasse, euh, c'est assez intuitif. Cartouche de chasse, filet de pêche. Déchets agricoles, c'est tout ce qui est bâches agricoles, vous savez, ces bâches de, de, de paillage qui entourent qui entoure le foin, par exemple. Débris industriels ou de construction, c'est tous les éléments que vous auriez pu retrouver sur un chantier, de la rubalise, des morceaux de parpaing, des éléments métalliques. Euh, emballage alimentaire, c'est assez intuitif, tout ce qui va être peau, barquette, euh, emballage de fast-food, sachets, de, de, de pâtes, de papier de bonbons, de snacks, etc. Bouteille, c'est tout ce qui va être contenant liquide, bouteille, brique, canette. Et alors les catégories fragments et fragments, c'est tout ce qui va être des morceaux de plastique mais pas identifiables à l'œil nu, dans le sens où vous savez que c'est un déchet mais vous ne savez pas exactement ce que c'est et d'où ça vient. Ça c'est un fragment, comme on voit sur la photo. Et si vous êtes à un endroit avec une grosse concentration de fragments, vous pouvez cliquer sur 10 fragments pour comptabiliser plus rapidement. Donc ça c'était pour le mode manuel, là on va passer au mode automatique qui est un mode qui utilise l'intelligence artificielle. Donc comment ça fonctionne Là, au lieu de venir signaler sur les... en cliquant sur les boutons avec votre téléphone, euh, comme sur la vidéo qui vient de passer, il suffit de filmer, le... filmer le... Le... les berges euh, depuis... depuis un bateau ou une embarcation, euh, et de se rester sur la même rive, le plus proche possible de la berge, en format pay... paysage, pendant à peu près euh, euh, une à trois minutes. Et en fait, un algorithme de détection automatique des déchets va venir reconnaître et identifier euh, automatiquement les déchets. Euh, on conseille pour euh, le, les méthodes de suivi quand vous êtes en kayak que la personne derrière pagaille et manœuvre et que la personne devant euh, fasse le signalement soit manuel, euh, soit automatique euh, en filmant. En sachant qu'on conseille d'utiliser soit un téléphone waterproof, soit une pochette étanche quand vous êtes sur Comment ça fonctionne? L'intelligence artificielle va venir détecter automatiquement les déchets qui sont présents sur la vidéo que vous aurez réalisée. Donc, comme on voit ici sur l'animation, euh, c'est un algorithme de détection qui va reconnaître les déchets et qui est entraîné grâce à la base de données des images, euh, des photos justement qui peuvent être prises sur le mode manuel. Une fois que vous avez terminé vos suivis, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, il va vous être demandé de, de, si vous voulez stopper l'enregistrement, donc il faudra, il faudra accepter. Vous pouvez ajouter un commentaire, euh, ça peut être tout et n'importe quoi, par exemple, euh, sur bah, partager votre expérience, mais aussi si vous avez réalisé un test et que vous avez enregistré sans faire exprès, euh, notez-le. Euh, voilà, N'importe quoi, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur votre suivi. Et alors là, très très important, vos suivis vont être stockés dans vos données sur la page d'accueil de l'application. Et tant que vous ne les aurez pas transférés, nous, on ne les recevra pas sur la base de données. Donc, c'est très important qu'une fois que vous, ayez, vous avez terminé vos suivis, si c'est un, un suivi euh, voulu, vous le transférez. Donc, il faut être en 4G ou en, en Wi-Fi pour pouvoir transférer. Si c'est un test ou une erreur, vous pouvez toujours swiper vers la droite et le supprimer et pas le transférer. Mais si c'est vraiment des données à transférer, vous cliquez sur transférer et vous attendez bien le petit voyant vert euh, de check qui permet de valider que les données ont bien été transmises sur notre base de données. Euh, ensuite, nous, on va recevoir les données euh, et grâce à vos coordonnées GPS, on va pouvoir détecter automatiquement euh, le cours d'eau sur lequel le suivi a été effectué. Vous n'allez jamais devoir spécifier l'endroit où vous êtes. Euh, ce sera reconnu automatiquement grâce à vos coordonnées GPS. Ensuite, l'indicateur va être calculé, donc l'indicateur de surveillance qui est le nombre de déchets par kilomètre de berge. Et ces données-là vont pouvoir être affichées en temps réel sur une carte interactive qui, grâce à un système de couleurs, pourra identifier les tronçons de rivière en France et en Europe les plus pollués, les moyennement pollués et les moins pollués. La cartographie, elle est en cours de réalisation. Toutes les données depuis fin 2020 sont bien stockées sur une base de données. La cartographie n'est pas encore... Euh, publié, mais c'est en cours de travail et toutes les données seront affichées en temps réel à partir de ce moment-là. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces données-là et d'effectuer ce suivi Les objectifs, donc, c'est d'avoir une vision spatio-temporelle de la pollution des cours d'eau et de voir comment ça évolue au fil du temps avec les, bah, les bénévoles qui vont collecter des données au cours de l'année et sur plusieurs années, mais aussi d'avoir une base de données solide et robuste qui peut être présenté pour des actions de lobby et euh, des changements réglementaires au niveau national et européen. Donc ça, ça peut être fait au sein de Surfrider grâce au pôle lobby qui s'occupe euh, de ces actions-là. Mais euh, et également et surtout de proposer des solutions, des solutions au niveau local, auprès des collectivités, des territoires les plus touchés par ces pollutions. Lorsque la cartographie sera effective et quand on aura beaucoup de données, on pourra identifier les territoires les plus touchés et les plus pollués et agir au niveau de ces territoires en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs locaux. Aujourd'hui, ça, ça passe par la proposition de fiches actions qui sont développées par l'équipe, euh, qui permettent de, de réduire à la source, donc Surf Rider privilégie toujours la réduction à la source, aux méthodes curatives euh, pour éviter aux pollutions de se retrouver dans les cours d'eau et donc de se trouver dans l'océan et dans les mers par la suite. Donc ces fiches actions, elles sont disponibles... Elles sont en cours de réalisation et certaines sont déjà disponibles sur le site internet de Plastic Origins. Ça concerne par exemple les, la prévention contre les déchets, déchets jetés dans les toilettes, ceux qui sont emportés par le vent, les dépôts sauvages. Euh, il y a des fiches sur les emballages alimentaires pour privilégier la consigne pour éviter d'avoir trop de déchets. Des fiches spéciales sur les mégots, les bâches agricoles et les décharges sauvages. Donc c'est des, des fiches pour guider les collectivités et les acteurs locaux à euh, réduire euh, drastiquement la quantité de déchets qui peuvent se retrouver dans leur rivière. Alors, en pratique, euh, quelques conseils pour organiser une sortie euh, Plastic Origins, si vous souhaitez aller sur le terrain et collecter des données. Euh, un premier brief un peu sur la sécurité, euh, si vous partez en kayak, en rafting ou en paddle, toujours demandez des conseils aux bases de loisirs aquatiques, si vous connaissez pas bien le terrain, pour euh, qu'ils vous conseillent sur euh, un lieu de mise à l'eau, un lieu de sortie de l'eau, euh, des endroits un petit peu, peu sécuritaires, et s'équiper euh, avec du matériel de sécurité, gilet de sauvetage ou casque au besoin. Donc, essayez de s'entourer de personnes qui connaissent ou de bases de loisirs. Toujours vérifier les conditions euh, météo euh, pour éviter de se retrouver à un moment avec une très grande montée d'eau, beaucoup de rapides, etc. Donc ça, vous pouvez aller en pour euh, ce qui est des suivis en France sur vigicru.gouv.fr euh, qui vous donne euh, le niveau de vigilance en couleur en fonction euh, des conditions météo. Mais si vous n'êtes pas en France, il y a une super application qui s'appelle River App, qui permet de s'informer sur les niveaux d'eau et également qui propose des parcours de kayak dans 15 pays différents en Europe et dans le monde, et qui répertorie toutes les rivières. Donc ça, peut, ça donne la même information que j'ai cru, mais partout en Europe et, et dans d'autres pays dans le monde. Donc très intéressant également. Quelques zones à éviter pour, pour des raisons de sécurité et également pour des questions de, de pertinence du suivi. Les passages très fréquentés en ville, notamment avec beaucoup de bateaux et des berges aménagées. Vous serez sûrement obligé de faire du slalom et du coup vous serez peut-être pas forcément très concentré sur le suivi. Les rapides même problème à la fois sur la sécurité et sur le fait de pouvoir être attentif aux déchets sur les berges, les barrages, pour des raisons évidentes, et euh, tout ce qui est eau polluée, euh, problème d'algues, euh, ça pareil, il faut toujours se renseigner à, avant d'aller à l'eau. Ce qui est hyper important pour euh, nous au sein du projet, mais également pour euh, vous en tant que, que bénévole, c'est de valoriser votre expérience et de la partager pour qu'on développe un peu euh, le réseau et la communauté Plastic Origins. Donc, n'hésitez pas, si vous faites des sorties, à prendre des photos, à partager sur les réseaux sociaux, à utiliser le hashtag Plastic Origins et à identifier Surfrider Europe. Euh, ça permet de développer la communauté et nous, on a vraiment besoin de, de nos bénévoles. Sans les bénévoles qui vont sur le terrain, on ne collecte pas de la donnée et on ne peut pas agir. Donc, déjà, merci à tous de vouloir faire part de ce, ce projet-là. Ici, vous retrouverez quelques liens utiles qui peuvent vous servir. Donc, le premier, c'est le site Internet de Plastic Origins, avec euh, toutes les informations nécessaires que vous pouvez retrouver. Tout est en open source et, euh, et tout est accessible en ligne. Le site Internet de Trash Roulette, qui est donc la plateforme de labellisation d'images qui entraîne l'algorithme de détection automatique des déchets. Donc, C'est sur cette plateforme que vont se retrouver les photos que vous allez pouvoir prendre depuis le mode manuel. Et le lien également euh, de GitHub de, du projet. Donc, euh, c'est un, un, l'endroit où vous allez retrouver tous les codes en open source, et c'est le réseau un peu des développeurs et des bénévoles qui travaillent sur les, les aspects numériques de l'application. Euh, on tient beaucoup euh, à l'aspect ouvert et open source de tout le projet, parce que l'objectif, c'est que Plasticology puisse être déployé par d'autres associations, par d'autres acteurs, et pas uniquement rester au sein de Frider. C'est vraiment euh, un projet qui est amené à être déployé et utilisé par le plus grand nombre, car l'objectif et euh, la cause, c'est vraiment d'avoir des données sur la pollution le plus possible pour pouvoir agir. Et donc là, c'était une petite formation en ligne enregistrée, mais on peut, vous pouvez aussi vous inscrire à une formation de 30 minutes en visio avec un membre de l'équipe Plastic Origins. Il y en a une par mois en français et une par mois en anglais. Et il y a des liens ici pour vous inscrire. Un grand merci pour euh, votre attention et votre écoute. Euh, une petite présentation des trois membres de l'équipe projet, donc Antoine qui est le chef de projet, Jennifer qui travaille au bureau Méditerranée à Marseille, qui travaille sur la, toute la façade méditerranée et la partie solution du projet, et moi-même euh, qui travaille sur la partie plutôt animation, formation et développement numérique, euh, ce qu'on appelle front-end euh, du projet euh, Plastic Origins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et euh, merci de votre attention.